dans Les Alpes, l'arrivée au sommet du col du Granon, 11e étape, réveillera les souvenirs du Tour de France 1986. Le trio Greg Lemon Bernard Hinault, qui porte à ce jour-là son 79e et dernier maillot jaune, Bernard Tapie régnait en maître. L'Alpe d'Huez, 12e étape, s'installera dans la foulée, après quatre ans d'absence, comme un temps fort. Un rendez-vous festif. Une journée pour nourrir la légende. Les Pyrénées, avec deux arrivées au sommet à Péragude, 17e étape et Otacam, 18e étape, précéderont le dernier temps fort, le contre-la-montre individuel, 20e étape, posée entre La Capelle-Marival et Rocamadour, 40 km, la veille du traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. Dans la foulée d'une première semaine ébouriffante sur le Tour 2021, les animateurs sont attendus. Le terrain de jeu a été taillé pour laisser s'exprimer leurs envies de liberté.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 Selon une enquête menée en 2019 par l'Observatoire régional de la santé, or, des pays de la Loire, si 43% des 55 ans ont vu un dentiste en 2017, ce taux décroît de façon continue à partir de 65 ans, pour atteindre 25% à 90 ans. Parmi les causes avancées, la peur de la douleur. Ce ne sont pas les soins qui font mal, mais les pathologies buccodentaires, rappelle l'Union française pour la santé buccodentaire.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 Beaucoup d'entreprises ont commencé à bannir le diesel de leur flotte pour pouvoir continuer à rentrer dans les zones à faibles émissions, observe Robert Maubé, consultant à la tête du cabinet RRMC. Depuis juillet 2019, les voitures à moteur diesel immatriculées avant 2006 ne peuvent plus entrer dans Paris. Si les entreprises achètent des véhicules neufs, elles anticipent les restrictions plus sévères à venir. À Paris a partir du 1er juillet 2022, les diesels mis à la route avant 2011 n'auront plus droit de citer dans les rues de la capitale. Pour continuer à travailler dans les métropoles visées par des interdictions, les professionnels devront s'équiper de modèles essence, hybrides ou électriques.